Bonjour à toutes à tous, bienvenue aujourd'hui sur un petit jeu indé. J'utilise mon téléphone, on de d'enregistreur euh, audio parce que bah, techniquement tout le monde s'est tapé chez ma mère. Maintenant que je suis en foyer, c'est indépendant, bah, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et donc aujourd'hui, on est dans un jeu qui s'appelle TV at Night. Ne perdons pas plus de temps. Allons-y maintenant. Midnight, Mom and Dad are asleep. Je vous mets les sous-titres. Time to go watch TV. Sachez que j'ai pas le PC le plus performant du monde. Ok. Putain, on est en WSD. On va le faire. C'est pas grave. Comment on fait pour examiner un peu tout My stereo, it's awesome. On est dans la chambre du petit haut. Le but est de retrouver des cassettes VHS, si je ne me trompe pas. On utilise donc le clic gauche pour. Euh, des parents, Pour examiner un peu tout et interagir avec le monde ambiant. Ils ont laissé la télé allumée. Toutes les chaînes sont montrées montre vue statique Pourquoi mmh. j'ai checké l'arrière Il y a une cassette VHS coincée à l'intérieur de la télé Regardons la cassette Quel genre de cartoon est-ce que c'est Trouve mes cassettes y en a une dans le garage. Je suis enterré à faire vachement gaffe, putain. Oh, j'ai peur, sa mère. Non, ça, c'est le frigo. Ah, ça va être vachement pratique, putain. Oh non, c'est ce genre de jeu. Oh, bordel de merde. Ah je vais me tu. Et en fait, plus on va trouver de. Je pense que plus on va trouver de. de cassettes, plus ça va aller crescendo. Bon travail. Et il y a plus de cassettes à trouver. qu'on va crever incessamment sous peu je sais pas pourquoi mais il va y avoir une... comment ça n'est pas peur that's my oh, oh what the fuck What the fuck? What the he- What in the Jesus hell was that? I swear I'm closing that goddamn room and I'm shutting this bitch off. I know. What was that? What the hell was that? Okay. What the fuck is going on with my- Where God, if there's this motherfucker? Oh, wait, hold on. What was going? What was going out of the goddamn Nirvana poster? Oh my God! I just saw a hand right before it went out. Oh God damn it! Oh fuck! We're so there right now. cause, je, je suis désolé. Oh non, Starfall. Il y a un truc dans la. J'aurais peut-être pas dû dire ça, mais Starfall. Là. Regardez la main là, la tête de moi. Que c'est un truc dans la chambre des parents et la vie de moi. Oh fuck. mais même on dessin ce quai. Okay. Okay. Il n'y a plus silence, c'est suspect. ils et à casser je me casse Allez, allez, allez, allez. allez. allez, allez, allez, allez. je la mettre en Je yes, Je me puisse avec toi. Wesh Je putain de pas de jumpscare, hein T'as pas intérêt Oh putain, c'était horrible, putain, c'était stylé, mais c'était friant on l'a fait d'une traite, mais putain, j'étais effrayé. Vas-y, c'est que bon, ça Xavier. C'était donc TV at Night. Il faut savoir que quand j'ai arrêté le record euh, OBS, j'ai aussi arrêté et je suis bien content que la vidéo se soit enregistrée. J'en suis vraiment bien, bien, bien contente et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, de mon côté, je me suis chié dessus et c'est la première fois que je fais un jeu d'or en entier. Euh... J'étais pas bien. <rire>